Donc aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous présenter. J'ai dépensé presque 300 euros dans les cash, dans les jeux vidéo, tout ça. Bon, heureusement euh, j'ai ma mère qui a un petit peu payé aussi, donc du coup, euh, voilà. Mais j'ai dépensé pas mal d'argent aujourd'hui, exceptionnellement. Donc voilà, je vais vous présenter tous mes achats. Donc il s'agit essentiellement de jeux rétro. Donc on va commencer tout de suite avec. Ceci, un jeu sur Nintendo 64. Donc, euh, on voit le prix, hein, voilà. va coûter quand même 30 euros. Donc, Daffy et en plus ça tout bien parce que j'ai pas beaucoup de jeux sur Nintendo 64. Donc, à tester. Ensuite, je ne dis pas que que des jeux trop hein. La plupart c'est ça, quoi. J'ai eu un lot de Pokémon. C'est pour. Euh... C'est pas vraiment pour ranger les cartes, dire. C'est plus pour coller les cartes en fait. Donc ça s'appelle album de collection. Voilà, c'est pour coller les cartes, c'est bien. Les stickers. On... Et nous j'en ai 4 Donc c'est les mêmes. Mais bon, pour 2 euros, pour deux euros chacun, ça valait le coup. Ah. Au suivant. Attendez parce que là j'ai deux gros sacs là. Il va falloir que je me décide. on va commencer par ce sac là. J'ai une nouvelle console à vous présenter. Je vous la présenterai à la fin de la vidéo. Parce alors, que alors, là, je suis chargé de gros sacs. Donc, pour commencer, bon, je vais prendre au hasard. Hein. Donc là, j'ai sous Park Rally sur la PS1. Ah, et moi j'adore les cordes de Waterloo, ouais. j'ai jamais joué à ce jeu là encore. Je regarde ça si c'est complet quand même. Oui. J'ai le petit Giveaway et le CD. En fait, je découvre en même temps un petit peu. Je <rire> que... j'ai pas regardé à l'intérieur. Alors, j'ai sur la Nintendo DS. Bomberman. Bomberman euh, story, un truc comme ça, je pense. On va pas avec l'étiquette, c'est pour ça. Et donc celui-là, je ne l'avais pointé. Donc bien dans, dans la collection. Je l'ai pour 15 euros. Et j'ai un notice avec le jeu complet. Ensuite, j'ai un Mario Tennis sur la Game Boy Color c'est juste le jeu avec un outil il n'y avait pas la boîte en carton il aurait mis plus cher s'il y aurait eu la boîte donc une fois que j'ai présenté je celle-là ouais, je, je me mélange un petit peu de celle que je vous ai fait voir là voilà. ça éviterait de refaire voir double fois le même objet je serais capable euh, ensuite donc sur Game Boy Color un Tetris Challenge Ça faisait très très très longtemps que je n'avais pas fait d'achat sur Game Boy Color. Donc voilà comment c'est bien. Je vais l'ouvrir pour faire voir. Et j'ai un petit Le 10. Et le jeu, ici. Franchement je suis trop content, j'ai hâte d'essayer tout ça. Le pire c'est que je dis ça mais j'ai même pas le temps quoi. Il va toute la vie pour aussi pour trouver le temps de jouer au jeu du jeu. Alors, au suivant. Donc j'ai un Super Mario sur 2S. Ouais, pour... Donc celui-là il me semble qu'il n'y avait pas la notice. Ouais. Il n'y avait pas la notice, j'ai juste le jeu. Ensuite, donc il y a un peu de tout, hein. j'ai aussi euh, quelques Blu-ray, j'ai pris Arthur Illuminimus à 4€ en Blu-ray, donc oui c'est pas du jeu rétro, hein. j'ai je 3-4 Blu-ray dans mon bazar. Donc là j'ai un jeu Wii U, euh, ça, ça a l'air d'être un berman mais c'est pas écrit Bomberman, c'est écrit Meg D9, je connais pas ce jeu, il m'a juste donné envie. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh ça a l'air pas mal. Il est complet. Voilà. J'ai un autre jeu sur Game Boy Color. Et moi, ouais, aujourd'hui, je me suis lâché. J'ai vraiment pris du rétro, quoi. J'avais vu la Game Gear aussi, mais à 100 euros. Le truc est à 100 euros. Ce truc-là, je me souviens. Enfin, je me souviens, j'avais vu dans une vidéo YouTube. Euh, en gros, ça marche avec 6 piles, il me semble. C'est pas très bon pour la planète, tout ça. Hein. J'ai pas pris la game. Je suis pas un collectionneur. Donc, euh... donc j'ai le jeu là-dedans. Moi, en fait, euh... attendez, j'ai aussi un autre question. même. J'ai savoir que je fais, c'est que je suis pas collectionneur, mais je viens tous les jeux bah, que j'aime bien. Et si que j'aime pas, bah, euh, généralement, bah, bah, je les revends. Donc celui c'est bon. je vais me faire voir à pas garder là. Donc voilà. Et moi, j'aime bien tout ce qui est euh, racing, tout ça. Donc, ouais. Franchement, j'ai hâte pour y jouer sur ma Game Boy Color Collector Pikachu de l'époque des années 2000. Alors j'ai un jeu Wii, oui, je crois que c'est le seul Le seul jeu Wii oui, que je possède là, enfin que j'ai acheté aujourd'hui. C'est un Resident Evil, Voici On l'arrière. Il est complet. Pour 5 euros. Alors, en plus, bah, ça tombe bien que j'avais pas encore jeu, de jus d'horreur sur la Wii, <rire> donc euh, bah, c'est une première fois, que On verra bien. Parce que bah, j'en je, ai un sur euh, PS1 et j'en ai un sur PS4, mais sur la Wii, c'est le premier jeu. Donc maintenant, je vais sortir la grosse bébé. Donc c'est une console rétro, terrer très rétro est rétro aujourd'hui je vais sortir du truc Hop. il s'agit de la méga drive c'est gars je possédais déjà la, ah, la méga drive en mini mais là cette fois c'est la vraie là. et bien sûr avec les câbles et la manette, donc j'ai qu'une manette par contre. là voici. Et euh, donc aussi la Mega Drive. Je l'ai vue euh, en boîte. Elle était à 140 euros. Là, je l'ai pas eu avec la boîte. Je l'ai eu dans un sachet comme ça pour 60 euros. C'est écrit là sur l'étiquette. Donc je me suis dit, euh, vu que je suis pas un collectionneur, bah je vais prendre la console mais euh, pas celle qui est en boîte. en plus, ça a été un petit peu abîmé la boîte de la copine, fini. Bon, comme ça, euh, euh, comme ça, je paye 60 euros ou 140 euros. Donc, euh, comme ça, je laisse l'autre pour les vrais collectionneurs. Bon, les câbles, euh, <rire> c'est pas très, on s'en fout un peu, hein, pour présenter. Bon, par contre, j'ai besoin des câbles pour la faire marcher, ça, c'est sûr. <rire> Sinon, je suis un petit peu dans, dans le frotte. Donc, ben, voilà sur quoi je, on achève la vidéo et ouais une console de plus mais par contre j'ai euh, encore aucun jeu j'ai encore aucun jeu pour à, à mettre là dedans donc bah ça, ça ça arrivera mais plus tard quand je sais pour donc voilà j'espère que un unboxing enfin euh, c'est pas vraiment un unboxing mais parce que les unboxings c'est plus les couilles en fait mais bon, j'espère que cette présentation de jeux vidéo vous a plu. Euh, spécial rétro. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. En attendant, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour voir mes autres vidéos. Likez. Et... Salut tout le monde